Bonjour tout le monde, aujourd'hui, le 14 décembre 2017. Donc, je vais vous lire un texte à trois pages. Je finis l'année de cette façon-là. Euh, J'espère que vous allez tout comprendre. Ça, c'est suite euh, à l'audition euh, de la cour de, qui a eu lieu jeudi. Attendez un petit peu. Euh, jeudi. Euh, le 30 octobre. Le 30 octobre 2017. Donc, ça commence comme ceci. On commence par l'article de loi du Code de procédure pénale, l'article 3 euh, de 1987, chapitre C25.1. Donc, ça dit ceci. Les pouvoirs conférés et les devoirs imposés à un juge en vertu du présent code sont exercés par la Cour du Québec ou une Cour municipale dans les limites de leurs compétences respectives prévues par la loi ou prévues par un juge de paix. Donc, imaginez-vous que le juge de paix a les mêmes limites que la loi, même plus que ça, vous allez écouter ensuite. Dans les limites prévues par la loi et par l'acte de nomination du juge, cet article-là s'applique à tous les tribunaux judiciaires qui, par leurs avocats, juges, notaires et autres juristes, protègent par leur silence à perpétuité cet article de loi qui est contraire à toute forme de démocratie. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne veut pas appliquer euh, la procuration notariée qui m'a coûté 1713 euh, qui a été formulée par le cabinet brunet du de la jeunesse à Gatineau et qui vient d'être carrément cassé, euh, déconsidéré et euh, déshonoré par le barreau du Québec en vertu de l'article 128 de la loi du barreau du Québec. Donc, euh, à toute forme de démocratie contraire et opposée à toute forme de légitimité constitutionnelle et contraire à toute forme de constitution. Le juge est constitué et euh, Despot, Donc, euh, c'est un despote, ce juge-là, au-dessus du chef d'État, élu au suffrage universel. « Il y a des élections à l'automne 2018 au Québec. S'il vous plaît, n'allez pas voter. Allez voter si vos députés élus et vos ministres ne sont plus sous les juges despotes qui gouvernent par l'article 3 du Code de procédure pénale du Québec, qui gouvernent tout le Québec ». Alors que cet article s'applique comme par l'arrêté en conseil chapitre 53 de 1897. Euh, ce dernier chapitre accordait aux juges l'immunité et l'impunité de rendre des jugements sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada, comme la Constitution du Canada de 1982, par la signature de la Reine et de Jean Chrétien de l'Empire des Marais. Alors que ces deux individus-là ont signé, dans l'espace supérieur du texte de rapatriement, euh, abandonnant le peuple du Canada d'un océan à l'autre, aux juges despotes qui gouvernent cette époque, pierre, à cette époque, euh, pierre Elliott Trudeau et André Ouellet, secrétaire d'État. Donc n'oubliez pas que l'article 3 du Code de procédure pénale donne aux juges plus de pouvoir euh, que toutes les lois et constitutions qui existent. C'est pour ça euh, que nous avons perdu euh, dans l'audition la, dans de la Cour de jeudi, euh, le, je pense que ça se trouvait à être le 30 novembre, le 30 novembre euh, 2017. Donc, euh, euh, je suis rendu ici. « Et celui du Parlement du Québec qui vous force par leur juge d'espot à encaisser. » Écoutez ici, euh, Trudeau et André Wallet, secrétaire d'État, qui gouvernent aussi les chefs des législatures du Canada, ainsi que les deux chefs, celui du Parlement du Canada et celui du Parlement du Québec, qui vous force par leur juge d'espot à encaisser des retours d'impôts trop payés par contrat conclu du dépôt de cet impôt trop payé par les contribuables. Donc, aussitôt que vous encaissez un retour d'impôt, automatiquement, vous accordez à vos gouvernements le pouvoir de vous voler. Puis n'oubliez pas qu'il n'y a pas un sou de vos impôts qui va pour les routes, qui va pour l'éducation, qui va pour la santé... Il euh, y a absolument rien, rien, rien de cet argent-là qui va pour les programmes sociaux, qui va pour la sécurité du revenu ou quoi que ce soit. Cet argent-là euh, est prélevé pour payer les intérêts de ceux qui ont beaucoup d'argent et qui doivent se faire payer des intérêts comme l'Empire des Marais et tous ces gens riches et célèbres euh, qui sont les propriétaires des banques. Euh, que les agences de perception fiscale mettent dans leur poche. Donc, ces agents-là, là, les agences de perception fiscale mettent ça dans leur poche pour payer. Parce que les agences de perception fiscale là, travaillent justement pour euh, euh, les empires qui sont les propriétaires des banques et qui se font payer par vos impôts les intérêts de l'argent qu'ils placent comme propriétaires des banques donc euh, que les agences de perception fiscale mettent dans leur poche pendant un an pour ensuite percevoir des centaines de millions de dollars en monnaie intérêt sans qu'aucune loi, sans qu'aucune constitution et sans qu'aucune légitimité de quiconque n'autorise les perceptions fiscales de la taxe directe, c'est-à-dire de l'impôt sur le revenu, et de la taxe indirecte, c'est-à-dire de perception fiscale sur l'achat des produits commerciaux euh, qui est le moteur de notre économie. Je dis à toutes et chacun et chacune de la population canadienne de toutes les cultures d'annuler votre vote s'il n'y a pas eu de correction sur l'abolition des juges despotes au Canada et la fameuse réforme fiscale applicable sans loi et sans constitution comme c'est le cas actuellement. Comme je l'ai proposé à Diane Le ministre du Revenu national sous la juridiction des juges des spots, et je mets le mot sur des spots, nous allons taxer 2% l'Association canadienne des paiements sur tout les, toutes les transactions que l'Association canadienne des paiements perçoit chaque année. Ça rapporterait, en abolissant toutes les taxes et les impôts au Canada, là, ça rapporterait au gouvernement plus du double de toutes les taxes et impôts perçus au Canada dans un an si on taxe 2%, toutes les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements. Donc, je continue. En annulant votre vote à l'élection de l'automne 2018 au Québec, vous interdisez au gouvernement du Québec, comme à celui du Canada, de prélever 800 000 per capita, donc par tête. Ça, c'est pour les gens ici, euh, au Québec pour assurer, par les marchés boursiers, le fonctionnement de la délictuelle Assemblée nationale, qui est une Assemblée nationale unicamérale du Québec, qui n'a pas de pouvoir exécutif, et de son délictuel Parlement de l'an 1968 à aujourd'hui, concerné. Là. Ce régime démocratique imaginaire, parce qu'il est imaginaire, adressé à des personnes physiques, parce qu'il s'adresse à des personnes physiques, juridiquement, sans entité depuis le roi Henri III en 1574, en vertu du 6 tui vie acte de 1574, jumelé à la loi 6 du Feu de l'an 2 du 23 août 1794, jumelé aux articles 223.1 et 238 du Code criminel canadien, Jumelé à la formule D149-844 de Santé et services sociaux Québec et jumelé à l'article 4.1 de la loi LRC 1985 chapitre B3 sur la faillite et l'insolvabilité, ainsi qu'au certificat de naissance, donc c'est aussi jumelé à votre certificat de naissance juridique, de la personne physique, moi, comme exemple, là, je mets euh, la personne physique M. Normandin euh, au numéro d'inscription du certificat de naissance numéro 11 951 04 149 844. Et de son opposé, sans inscription de naissance, désigné dans la partie réversion, euh, il s'appelle Jacques Normandin, écrit tout au complet en lettres majuscules, euh, avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525, par le certificat de naissance. Donc, c'est un certificat de naissance qc 30 -12 194 du fait que les lois, les tribunaux judiciaires, les codes de procédure de toutes sortes s'appliquent aux personnes physiques, c'est-à-dire aux personnalités juridiques, selon l'article 128 de la loi sur le barreau de la province 2017 du Québec. Il y a l'article 1, des lois quasi constitutionnelles depuis 1968 par la loi RLRQ 1975 chapitre C12 et RLRQ 1991, chapitre CCQ 1991. Donc, euh, vous comprenez que le certificat de naissance, c'est vraiment votre sûreté, c'est là qu'est tout l'argent qu'utilise le gouvernement, et euh, par votre nom de famille, votre prénom devient tout simplement facultatif. Donc, le bailleur-locateur, M. Normandin, identifié dans la partie supérieure du certificat de naissance euh, juridique, sous le numéro 11-951-04-149-844, euh, est identifié dans la partie supérieure du certificat de naissance juridique, sans conception naturelle, depuis la loi sestuiqui v acte de 1574 et 1676 du roi Henri III. Euh, se confirme par les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1876 à 1991. Donc, euh, tout ce qui est sur deux pattes, qui semble être un être humain, hein, parce que nous sommes des êtres humains, nous, quand on s'en compte, nous sommes des choses, des objets, des biens, nous sommes la propriété de nos gouvernants et nos gouvernants nous ont donné en garantie aux banques euh, depuis Henri III euh, par le Cestui-Cui-Vie Act de 1574 et de 1666. Et ensuite de ça, les lois que je vous ai énumérées euh, précédemment ainsi que euh, certains articles juridiques euh, démontrent que nous sommes des choses. Donc, euh, écoutez, avant de commencer à parler de langue, puis protéger notre langue française, n'oubliez pas une chose, c'est que nous sommes absolument rien en vertu des articles 223-1 et 238 du Code criminel, qui dit qu'un enfant, durant sa période de croissance dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère, dans l'utérus de sa maman, n'est pas humain. Alors que vous savez qu'au Vietnam, puis les Américains n'ont jamais gagné contre le Vietnam, n'ont hein, jamais gagné la guerre contre le Vietnam. Ben un Vietnamien à l'âge de un an, à l'âge de sa, c'est-à-dire au moment de sa naissance, il a un an. Donc eux reconnaissent que le bébé, durant sa période de croissance dans l'utérus de sa mère, est un humain, contrairement à tous les pays industrialisés où il y a des immatriculations d'assurance sociale. En ayant gagné la distinction entre l'humain de conception naturelle vivant et animé et l'humain de conception juridique inanimé, c'est-à-dire sans entité, par la norme ISO 17442 et par les lois de la dé délictuelle province 2017 du Québec, les deux parlements au Canada me privent à 67 ans de tous les moyens de subsistance, permis de conduire, carte d'assurance maladie, prestations de retraite, etc., alors que par leur juge despot, les migrants et les immigrants accueillis sans passeport et sans visa bénéficient plus du double des prestations de sécurité du revenu qu'accordent de nos deux parlements au Canada à, à plus de 700 000 pauvres au Québec, alors que tous et toutes, par notre patronyme familial, sommes endettés à 170% de tous les revenus imposables au Canada par ces deux mêmes délictuels parlement aux constitutions imaginaires à liquide même s'il y en a qui disent que ce qui est imaginaire c'est pas vrai, ça n'existe pas croyez-moi que ça existe donc voici l'enregistrement j'espère qu'on va pouvoir l'entendre un petit peu écoutez bien ça ça va grécher un petit peu au début non, on va voir ce qui Voilà. C'est un peu C'est C'est un C'est C'est C'est un du fait de la cause terrienne, c'est le dossier n'est pas ne font Et ça, la cause la cause la cause c'est une question de contrôle, C'est une la de fond. de fond. une question de fond. C'est une question de fond. C'est de fond. la une question de fond. C'est Je question de fond. C'est une question de fond. C'est une des de fond. C'est une question de fond. C'est une question de de de il je que vous êtes pas donc pas, de droit. Il n'y a pas de problème, je vais me rendre ici, mais dites-le moi s'il vous plaît, de façon à ce que je puisse continuer à vous expliquer ce qui si se passe. D'abord, ça va, j'ai compris. Oui. Maintenant, hum. euh, je suis la personne qui a le de, de, de, de, de et c'est un dossier ça. Et si M. Proulin n'est pas présent, vous ne pouvez pas le représenter. Ça non, ça va. Non. Vous ne pouvez pas le représenter tout court. Un, un avocat, c'est la loi. Madame, il n'est pas grave d'avoir d'avocat. Il a essayé de toutes non, les façons inimaginables oui. de se constituer un avocat. Oui. Il n'y a pas oui. un avocat. Et là, on dit que c'est une récidive. Il n'y a pas de récidive dans le dossier. C'est oui. l'administration politique qui refuse. en a des moyens. Non. Allez à monsieur, je vous là, tu je parlez, pas de problème. Là, pas de problème, monsieur, mais moi, je pour vous. je vais vous dire qu'on va en appel en Ontario, là-dessus, là oui, la loi au Oui, automne, automne, le Lyn, allez, va, vois, monsieur. Pas de problème. en Ontario, madame, au 5 La loi, sur la protection de l'information. Bon, merci, monsieur. Je m'excuse. Je m'excuse. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas euh, pu être dites euh, dans ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été révélées là-dedans. Euh, écoutez, j'ai soulevé euh, le fameux euh, dossier euh, du juge euh, Dumas. Il y a eu cabillardage là-dedans. J'ai soulevé euh, plusieurs articles, dont. Euh, j'ai parlé aussi de notre fameuse procuration qui nous a coûté 1713 Et ça, ce n'est pas dans l'enregistrement. Ça a été effacé. Et euh, cette procuration-là, ça a été enregistré et euh, ça a été notarié au cabinet de notaire Brunet-Dufour-la-Jeunesse à Gatineau. C'est aux minutes euh, de la Chambre des notaires, numéro 17, L233-00096. Donc, ça, normalement, quand on a une procuration qui nous coûte 1713 qui est notariée, c'est parce que cette procuration-là a été formulée en vertu des lois et des jugements. Et les jugements qui me concernent, entre autres, que j'ai gagné à la cour. Et là, la juge Sylvie Marcotte vient d'expédier tout simplement un recouvrement de, de plus de 36 000 à la personnalité juridique Daniel Poulin. Donc, c'est certain qu'on n'a pas eu le choix de payer le 36 000 Donc, on va ouvrir la Sûreté. Donc, le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et euh, on va aller sur le réverson, euh, le, le réverso. Donc, euh, sur la partie inférieure du certificat de naissance, où il n'y a pas de numéro d'inscription. Et euh, le gouvernement a de l'argent euh, pour euh, se payer. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est qu'un être humain ne possède rien. Il ne possède pas de voiture, il ne possède pas de compte bancaire, il ne possède pas d'argent. Il ne possède pas aucun moyen de subsistance s'il si refuse euh, de se conformer à l'autorité de la personnalité juridique immatriculée du numéro d'assurance sociale, qui est la propriété de l'État et qui est son seul moyen de subsistance. Dans mon cas, moi, comme baptisé, mon nom c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, sans nom de famille, parce qu'un nom de famille, ça se baptise pas. Et on m'a tout simplement confié, donc à l'article 1 du Code civil, ils disent bien que je possède la personnalité juridique Jacques Normandin 231 249 525, qui est une personnalité juridique inanimée, intemporelle. Et euh, J'ai même un certificat de décès euh, de ma conjointe euh, dans lequel il y a eu deux certificats de décès. Un pour euh, la personnalité juridique Jeannine Mazerolle. Et euh, écoutez, euh, cette personne-là, je ne l'ai jamais signée parce qu'une personnalité, juridique, ça ne meurt pas. Et euh, les documents ont été signés euh, au salon funéraire Urgelle-Baugy. Donc, c'est l'administration d'Urgel baugy qui a accepté, qui a acquiescé à ma demande. Donc, on a un certificat de décès dont il n'y a pas de décès. Parce que je ne l'ai pas signé, c'est sûr que Monsieur Vicasse qui représentait urgel bougie l'a signé parce que c'est un document quand même officiel. Mais moi, je n'avais pas à le signer parce que toute la question monétaire, la question notariée, tout ça n'était pas réglé et qu'une personne physique, ça ne meurt pas puisque ça n'existe pas. C'est intemporel, c'est inanimé. Alors que j'ai signé l'autre certificat de décès qui est au nom de Marie-Thérèse Janine euh, euh, Bertha Mazeroll. Et euh, je vais vous dire franchement, celui-là, je l'ai signé, parce que c'est son nom de baptême qui paraissait là, pour la famille Mazeroll. vous comprenez? Mais c'est son nom de baptême qui était là. Et euh, le baptisé est un être humain. Alors qu'une personne physique, ça ne se baptise pas, ça n'a pas d'âme, ça appartient tout simplement à l'argent, la, ça appartient aux banques, c'est un signe de pièce. Donc quand on vous appelle par votre nom, comme moi on m'appelle M. Monsieur Normandin... Euh, qu'on vous appelle n'importe quel nom de famille, vous êtes une chose, aussitôt que vous dites oui, vous leur dites que vous êtes un objet qui se déplace comme un animal en vertu des articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1991, parce que ça a été aboli en 1991, alors que le Code civil du Bas-Canada était aussi euh, du fait qu'il représentait la reine. Puis n'oubliez pas que, souvent, tout ce qui s'est créé, s'est créé à l'insu de l'autorité, des pouvoirs et de la volonté de la couronne britannique. Ça se faisait euh, comme ça continue à se faire aujourd'hui. Imaginez-vous que notre monarque britannique, Élisabeth II, paye des impôts pareil comme vous et moi. À cause du gouvernement qui viole et qui, ont, qui possède son autorité et ses pouvoirs sans être puni. Quiconque viole une disposition de la loi ou de la constitution sans être puni, déconsidère la loi, annule et invalide la loi, mais ne fait pas que déconsidérer la loi, elle annule, invalide et, et déconsidère toute l'institution. Donc tous les députés, tous les ministres, tous les juges, les avocats et les notaires qui représentent ou qui servent ou qui travaillent au service de nos gouvernements. Donc, je vous invite à être prudent. Il y a une nouvelle année qui s'engage, ça va être l'année 2018, et cette année, c'est toute une année, il faut rester vigilant, il y a des élections au Québec à l'automne et annulez votre vote. Allez annuler votre vote et il va falloir que vous, quand vous formiez des groupes dans chaque municipalité au Québec au nom du parti des, euh, des dissidents et des non-votants du Québec. Euh, donc, c'est ceux et celles. Comme là, on a gagné, nous, euh, dans Louis-Hébert. C'est certain qu'il y a beaucoup d'ouvrages à faire dans Louis-Hébert, mais on a gagné parce que à peine 18% quand même de tout l'électorat de cette circonscription électorale-là euh, sont allés voter. Si on regarde, c'est même pas 50%, et euh, quand on regarde les partis politiques qui étaient là et tout ça, écoute, c'est pas ça de la démocratie. J'ai euh, calculé quel est le pourcentage du vote de, de l'ensemble des électeurs qui doivent voter depuis 1877, et c'est 65,8% en moyenne, des gens qui ont été votés aux élections. Et maintenant, c'est en bas de 50 Donc, ça, ça veut dire qu'automatiquement, euh, le député qui vous représente est complètement délictuel, illégal, illégitime, inconstitutionnel et anticonstitutionnel. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes et à l'année prochaine. Merci.